La vie c'est dur quand tu vois tous ces pauvres dans la rue Tous ces gens qui arrivent familier en bateau Ils ont fait un long voyage, ils ont de courage La plupart des gens n'auraient pas fait ça, n'auraient pas fait ça tu vois tous ces politiciens, tu dis merde Qu'est-ce que ça fait mal au cœur Tous ces marocains et libanais Qui arrivent de leur terre natale Tu vois tous ces racistes qui les rejettent T'as toujours ta mère, toi, mais quand ils partent, ils la perdent Il y a du mal, de la méchanceté, un peu de bonheur Sur la brise, les mais ils sont rejetés sur la terre comme toi. Petit chez ma mère, y avait pas assez de blé, mais on jouait avec ce qu'on pouvait. Moi je suis pas tout, comme CFDP, FDP, j'ai des souvenirs, plein la Tête, Tu fais le fou, on vient de 7 pour balayer dans ce putain de pays, beaucoup de têtes illettrées, avec le prix du tabac qui ne cesse d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Plus tard, je suis sûr, j'aurais réussi ma vie, peut-être pas dans le rap, en tout cas sûr je suis pas en Jombi, en Jombi. Maman pourra ouvrir ses volets pour admirer le soleil, le soleil. Du haut de ma montagne, je ferai pareil. Je l'appellerai au bigo, on parlera du futur, d'aujourd'hui et de la veille. Je suis pas comme tous ces rappeurs, je suis pas à l'abri des rumeurs. Mais si tu veux me taper, bah va voir ta sœur, va voir ta sœur, va voir ta sœur.